Salut à vous. Et alors, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. D'habitude, je fais des vidéos générales pour tout le monde. Aujourd'hui, spécialement, exceptionnellement, ça ne va s'adresser qu'aux hypnotiseurs. C'est-à-dire, qui est hypnotiseur? Quelqu'un qui sait, euh, si vous savez, mettre une personne en transe, lui faire un phénomène hypnotique, un truc tout simple, genre une main collée, ou alors un bras impossible à plier, euh, vous êtes hypnotiseur. Les autres, je suis vraiment désolé. Euh, je ne peux pas vous interdire de regarder la vidéo, par contre, si vous voulez plus d'explications, je vous mets en bas de l'écran la, la durée où vous pouvez euh, tout de suite aller voir euh, un peu d'explications, pas beaucoup, mais un peu. Voilà, donc pour revenir aux, aux hypnotiseurs, c'était il y a quelques années, donc à l'époque où j'avais euh, les cheveux <rire> beaucoup plus courts, <rire> et, euh, et j'avais eu de la chance, donc j'avais euh, filmé, bon, on était dans dans un cercle d'amis, j'avais filmé euh, l'hypnose elle-même, euh, et il y a eu un, un raté. Et, euh, et c'est justement grâce à la vidéo que j'ai compris euh, à l'époque <rire> ce qui était le, le raté, et ça serait pour vous en faire part, pour éviter de tomber dans ce euh, certain type d'erreur, surtout quand on croit que tout est réglé, tout est bien compris, et on va voir que, que malheureusement pas toujours. Donc euh, bah, le, le mieux, on va commencer par euh, écouter cette vidéo. Donc, le, la personne était déjà euh, donc en entrée en, en, en, en, en, en, en, en, en transe, approfondissement, des catalepsies, et là, euh, j'allais passer au pause lecture, freeze, des frises pour certains, c'est-à-dire, euh, on, on va dire le mot pause, tout se fige pour la personne, elle n'a plus aucun souvenir, elle ne bouge plus, et quand on dit lecture, tout reprend son cours Voilà, voilà c'est un classique euh, qui arrive au niveau des amnésies, amnésie, catalepsie. Ok, euh, ben on écoute. Deux fois plus calme, deux fois plus détendu, deux fois plus relaxé. Tout à l'heure, euh, tu vas imaginer, comme quand on a une télévision ou comme quand on, on, on regarde un film, il y a deux touches sur la télécommande. Sur les, les deux touches, il y a la touche lecture et il y a la, la touche pause. Et tu, tu, vas, tu, tu, vas, tu vas imaginer à chaque fois... Quand on appuie sur pause, c'est comme à la télé, comme quand tu regardes un film, c'est naturel, tout s'arrête autour, c'est-à-dire tout se fige, et euh, alors bien sûr, tu continues à respirer, mais toi-même, tu ne bouges plus, tu ne bougeras plus, tu ne, euh, ne reprends de rien de ce qui se passe autour, jusqu'à ce qu'on appuie sur lecture, et quand on appuie sur lecture, tout repart naturellement. Donc, quand on appuie sur pause, tout se fige, euh, tout s'arrête, il n'y a plus aucune conscience de ce qui se passe. Et quand on appuie sur lecture, tout repart tout à fait naturellement. Euh, tu peux faire un signe de la tête si tu as compris. On a, quand je dis le mot pause, tout se, va se figer. Il n'y aura plus de mouvement ni plus aucune conscience. Et quand j'appuie sur lecture, tout reprendra le cours naturellement, normalement. Voilà. Donc tout à l'heure, quand je vais te demander d'ouvrir les yeux, quand je dirai pause, il y aura tout qui se fige, quand je dirai lecture, tout reprendra le, le cours normal. Voilà, donc un... 2 3 tu peux ouvrir les yeux normalement. Tu étais relaxé, je crois. Mm. Ça va ou tu, tu es fatigué ouais. je, je crois que c'était peut-être le sommeil de hier ou, ou quoi. Mm. Pause. Lecture. Donc, tu avais dit que tu pas sommeil, c'était pas hier. Lecture. C'était pas le, le sommeil de hier. Euh, ça va ah oui, je croyais la soirée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave de poser la question comme ça. D'accord, d'accord, c'est... pas grave. Pause. Lecture. Ça va euh, tu, tu as pas l'air trop à l'aise. Ouvre un peu mieux les yeux ou non Non Pourquoi la porte est ouverte Je sais pas, je vais fermer la, je vais fermer la porte. Tu m est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, dans euh, euh, la main, prends la, la, bouteille, de, la bouteille de bière, euh, la canette de bière, euh, prends-la avec ta main. Euh, bah, passer la moi, s'il te plaît, euh, vas-y. Bon, t es, t es, t non, si, si elle est trop loin, euh, t es, t es. tu vas me passer l'os en peluche. Je prends l'os avec ta main. Vas-y, attrape-le. Attrape-le. OK. OK. Donc, ce, ce que je veux dire, tu vas refermer les yeux. Ouais. Tu vas refermer les yeux et tu vas te sentir euh, euh, toujours bien. Ouais. Euh, et le, le, le mot pause et le mot « pose » et le mot « lecture » n'ont plus aucun effet. Ok, donc euh, on voit que la personne est bloquée, c'est-à-dire, elle dit elle-même « je ne peux pas bouger ». Alors bien sûr, quand on est bloqué, je, je dis pour, pour, pour tout le monde en général, on n'est jamais vraiment bloqué, donc elle peut parler. Et, et là, j'introduis donc la, la, le mot « pose », la personne ne bouge plus, et quand je dis « lecture », la personne reste bloquée, c'est-à-dire, elle essaye de prendre euh, son sac, essaye de prendre une peluche, on ne voit pas sur la vidéo, mais il y a une peluche à côté, et n'arrive pas à prendre ça. Et donc, c'est en faisant, en écoutant ce, les suggestions que j'ai faites, que malheureusement, on va voir qu'il y a l'erreur. Alors ces suggestions, je, euh, vous pouvez les, les remettre en, en vidéo, mais sinon, euh, en résumé, j'explique à la personne ce qui est le mot lecture à partir d'une télécommande, donc je lui dis ben, quand tu es devant la télé, tu fais pause, tout s'arrête. Quand tu fais lecture, tout reprend son cours. Et, et quand je passe à elle, je lui dis, ben maintenant, on va faire pareil. Sauf que, comme je n'ai pas de télécommande, euh, quand je dis pause, tout euh, s'arrête, euh, tout se bloque. Donc là, c'est bon, elle comprend la suggestion. Et la suggestion suivante, je vais commettre une erreur. Je vais dire quand j'appuie sur lecture. Quand je dis le mot pause, tout va se figer plus de mouvement, ni plus aucune conscience, et quand j'appuie sur la lecture, tout reprendra le cours naturellement, normalement. Et vous voyez, euh, la personne, elle, elle va attendre que j'appuie sur la lecture sur une télécommande, alors que euh, euh, dans, dans nos esprits conscients, c'est bon, on a compris qu'il y avait une petite erreur, et, euh, et ce que l'hypnotiseur, ce que l'hypno pense euh, avoir donné comme suggestion, on, va, on peut voir à travers cet exemple, que la personne va interpréter même des évidences d'une façon différente. C'est assez grave, assez poussé euh, de voir ça. Voilà. Donc, euh, faire extrêmement attention que, que ce que vous, vous imaginez, et eh bien, à cause de vos paroles... La personne face à vous va interpréter différemment ce que vous vouliez dire. Alors là, on est dans un cadre sans grand enjeu, puisque c'est juste un phénomène de test. Mais pour les personnes qui font par exemple de l'hypnothérapie ou d'autres types de suggestions, y compris dans un aspect de street ou dans la rue, d'hypnose de, de rue, eh bien, faites très attention aux suggestions que vous laissez euh, à vos partenaires, voilà. Voilà, donc, euh, soyez euh, très attentifs, et rappelez-vous que ce que vous glissez comme suggestion, la personne va la per le percevoir avec sa propre manière, sa, sa propre personne, sa propre personnalité. Donc, soyez extrêmement attentifs, c'est l'objet de cette vidéo pour vous, les hypnotiseurs, voilà. Euh, J'avais mis un petit mot en intro pour ceux qui ne sont pas hypnotiseurs, et pour vous, euh, donc si vous n'avez pas encore, si vous ne, vous ne connaissez pas l'hypnose, que vous ne savez pas la pratiquer, que vous ne savez pas induire euh, une, une transe, même légère, et puis quelques phénomènes hypnotiques, donc allez voir, il y a beaucoup de sites sur, euh, sur le web, il y a un livre qui est excellent, euh, que j'avais démarré avec lui, c'est euh, Emmanuel Combe, de Street Hypnose, donc, voilà, vous pouvez le lire, il est super. J'avais démarré avec ça. Euh, autre chose aussi, c'est qu'il existe euh, plusieurs euh, façons de pratiquer l'hypnose. Commencez par vous-même, c'est le plus simple. N'essayez pas, euh, si vous êtes euh, novice, euh, vous, euh, vous commencez à, à rentrer dans cet état second, vous entraînez avec de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est un outil formidable. Et euh, ensuite, une fois que, que vous pratiquerez régulièrement, ben, passez à l'étape suivante qui est euh, l'hypnose. C'est le conseil que je peux vous donner. Commencez par vous-même avant de commencer par les autres. Eh bien, euh, merci pour votre suivi. Euh, vous pouvez mettre un pouce pour les autres, euh, vous pouvez aussi, mais euh, euh, apprenez, à, apprenez à, à induire une transe. À, apprenez à réaliser des phénomènes hypnotiques, ensuite, ça ira mieux. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir.